Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel entretien d'Academia Christiana. Alors, avant de commencer euh, à rentrer dans le vif du sujet, je voudrais déjà vous rappeler que l'université d'été a lieu du 16 au 22 août et qu'il reste très peu de place. Alors, inscrivez-vous vite sur le site academiachristiana.org et je vous rappelle également que Academia Christiana a besoin de vous pour se financer. Alors, je vous en prie, faites même un tout petit don sur notre site internet ou un plus important évidemment, nous en avons un besoin Crucial. Maintenant, nous accueillons euh, Sébastien Quirero euh, pour une deuxième fois. L'entretien précédent avait suscité euh, tellement d'enthousiasme, de vues, de commentaires qu'il nous est paru intéressant de poursuivre ce questionnement, de l'approfondir. Et euh, la première question que je voudrais te poser, euh, Sébastien, euh, est celle du pouvoir. un peu l'impression aujourd'hui que euh, la France des gilets jaunes, la France périphérique, la France des gens ordinaires, comme dirait euh, Christophe Guilluy, est majorité et pourtant, elle ne détient pas le pouvoir. Également, et on le voit un peu avec la manière dont est gérée la crise du Covid, euh, la génération des 18-30 ans semble sacrifiée sur l'autel des boomers. Une injustice paraît criante dans la société actuelle. Il y a une minorité qui est au pouvoir, économique, médiatique, et une majorité silencieuse. Euh, Est-ce que tu pourrais euh, réagir par rapport à cela Et euh, la question que j'ai envie de te poser, voilà, c'est comment retrouver du pouvoir, euh, comment s'emparer d'une nouvelle forme de pouvoir Alors, la, la, la première, euh, le premier commentaire que ta question suscite, c'est « Il faut soutenir Academia Christiana. Il faut la soutenir financièrement. Il faut se rendre à son université d'été parce que c'est le rendez-vous, depuis presque dix ans maintenant, Victor, de la dissidence, en fait. » Ça, c'est la première remarque que je ferai. Pour répondre à ta question, Victor, je dirais ceci. Il y a des questions d'équilibre démographique. Les boomers sont les plus nombreux. Les boomers, c'est quoi C'est nos grands-parents, en fait. C'est nos parents, nos grands-parents. La génération issue du baby-boom de 45, on va dire jusqu'à 65. Ils sont les plus nombreux sur le plan démographique. Ils pèsent le plus lourd. Et ils pèsent beaucoup plus lourd que la jeunesse d'aujourd'hui. Et donc, bien sûr, tout s'organise autour d'eux. Et en fait, si on réfléchit bien, toutes les mesures sanitaires qui ont été prises ont été prises en leur faveur. C'est-à-dire ne pas contaminer les anciens, euh, con euh, confiner les jeunes gens pour ne pas contaminer les anciens. Enfin, tout est organisé autour. En fait, ils sont en quelque sorte peut-être ceux qui ont le plus à perdre euh, économiquement, d'un point de vue sanitaire. Euh, voilà, ce sont les seuls à avoir euh, finalement un patrimoine euh, important et une, une retraite dans laquelle ils peuvent en jouir finalement. Ben, quelque part, même, ils ont à perdre la vie. Enfin, même si, moi, je ne crois pas du tout à la pandémie, Je pense que c'est un projet globaliste qui n'a absolument rien à voir avec la grippe annuelle 2019-2020. Une chose est sûre, c'est que, on va dire, dans le scénario, dans le, ce qu'on appelle le storytelling tel qu'il a été vendu aux populations, les 65-75 ans, qui sont en fait la cible principale de, de ce storytelling, sont en jeu. Et ils sont prêts à sacrifier leurs enfants, leurs petits-enfants, qui sont peut-être 4 ou 5 fois plus nombreux qu'eux, au profit de la prolongation de quelques mois, de quelques années de leur vie. Et là, j'ai envie de faire un parallèle avec la guerre de 14-18. Je pense à mon arrière-grand-père, je pense à des jeunes gens de 20, 20 ans, 22 ans, 24 ans, 25 ans, qui ont tout donné qui sont revenus de la guerre, parfois qui n'en sont pas revenus d'ailleurs. Mais pour, qui, pour ceux qui en sont revenus, sont revenus gazés, blessés, et qui ont vécu 4, 5, pour les meilleurs d'entre eux, 10 ans. Voilà, ils ont tout donné à la patrie. Ils ont tout donné à leurs enfants, à ceux qui suivaient. La génération 68 se caractérise par ceci. Elle a tout reçu, elle n'a rien laissé. Je répète, la génération 68 a tout reçu et ne laissera rien oui elles sacrifieront leurs enfants de 30 ans 35 ans 40 ans parfois 50 ans et leurs petits enfants de 20 à 25 ans tout pour prolonger un petit peu encore une minute monsieur le bourreau ces gens là on en a parlé lors de l'entretien précédent dans la littérature écrite par Emmanuel Todd, sont qualifiés de catholiques zombies. Et également du bloc maz maz classe moyenne, personnes âgées, catholiques zombies. Z pour zombies. Le plus souvent dans nos milieux, je parle très largement dans le milieu, on va dire, de la manif pour tous, ils sont maz Ils sont à la fois classe moyenne, personnes âgées et catholiques zombies ils sacrifieront tout pour prolonger d'une minute encore monsieur le bourreau nous paierons ça rubis sur l'ombre moi ce que je propose à leurs enfants qui ont entre 35 45 ans et leurs petits enfants qui ont entre, eux, disons entre 15 et 25 ans de leur tourner le dos revenons à ce qu'étaient nos ancêtres au sortir de la première guerre justement revenons à ce que nous étions en 1919. Qu'étions-nous Nous étions la première nation d'Europe. Nous étions la première nation sur le plan euh, artistique. Je pense à un artiste comme Maxime Sartre, le plus grand sculpteur d'avant-garde d'avant-guerre. Je pense à l'architecture des années 30. Je pense à cette poussée économique, cette créativité française. Revenons à ça. Renouons les liens par-delà cette génération. Laissons-la mourir, du Covid ou d'autre chose, et renouons l'histoire, renouons le fil rouge de notre histoire, là où il était rompu. Et alors, si on parle, euh, du coup, indépendamment du problème générationnel, mais du coup de la question euh, des gilets jaunes, euh, de cette France périphérique, comment expliquer que cette France peine à trouver une représentation politique D'ailleurs, faut-il qu'elle cherche cette représentation politique alors ça, c'est une, une question, je crois, qu'on a un petit peu effleuré lors du précédent épisode, euh, lorsque Arnaud avait la gentillesse de poser euh, les questions à, à ta place, Victor. C'est que, euh, à la différence de l'Angleterre et des États-Unis, donc l'Angleterre de euh, Boris Johnson et des États-Unis de, de Donald Trump, la France a peiné à trouver une expression politique, même médiatique, de cette France périphérique. La France, de, cette France des délaissés, cette France des laissés pour compte n'a pas trouvé son Boris Johnson ou son Donald Trump. Elle n'a même pas trouvé en fait de journalistes, de médias, d'intellectuels, d'universitaires qui, je veux dire, si on fait l'exception de un ou deux noms comme ça, euh, elle n'a pas trouvé à s'exprimer. C'est très et, et c'est logique. Euh, je, je vais y revenir. Une chose est sûre. Cette France est laissée pour compte de la mondialisation. Cette France périphérique dont parle Guy, lui, qui n'est pas la France périphérique de, de, de, de Todd. Todd, quand il parle de France périphérique, il parle vraiment d'une périphérie géographique. Il parle de la Bretagne, du Grand Ouest, euh, du Pays Basque, euh, de, du fronton méditerranéen, excepté le Grand Marseille. Il parle de, de, des pays de Loire, il parle euh, de la Savoie, des pays germaniques, c'est-à-dire euh, bon euh, Alsace-Moselle, la Flandre, et, bon disons, la Normandie et la Bretagne. Guy, lui, ne parle pas de ça. Quand il parle de France périphérique, il pense à une France, quand il dit périphérique, il ne pense pas périphérique au sens géographique, il pense une France marginalisée. Ce qui est intéressant, c'est de croiser les deux, les deux critères. Le critère de la marginalisation géographique, dont parle Todd, et la marginalisation socio-économique, dont parle Guy, lui. Là, je pense que nous tenons, j'ai envie de dire, l'abscisse et l'ordonnée de l'avenir. Pourquoi Je vais m'en expliquer. On a essayé d'effleurer ça lors du précédent entretien, mais il me semble que là, à la croisée de Todd et de Guilouy, nous avons l'avenir de la France. Je m'explique. C'est la France la plus nombreuse. C'est la France la plus nombreuse, déjà au plan politique. Aujourd'hui, il y a une dispersion de ce vote. Tu parlais tout à l'heure, Victor, tu me posais la question... Comment reprendre le pouvoir j'ai envie de reposer la question à frais neuf il ne s'agit pas de reprendre le pouvoir mais les pouvoirs au pluriel reprenons le pouvoir au niveau municipal au niveau même infra -municipal. les écoles les écoles hors contrat bien évidemment les écoles sous contrat les écoles municipales les petites écoles municipales de quartier euh, le pouvoir municipal dans les associations, dans les organisations sportives, culturelles. C'est là qu'il s'agit d'agir. Aujourd'hui, nous pouvons compter sur une sociologie de jeunes gens qui ont entre 16 et 20 ans, pour une part, et de l'autre côté, j'ai envie de dire, de, de l'abscisse, on, on peut compter sur nos grands-parents, les gens qui ont entre 55, 65, 75 ans. Comptons sur cette sociologie-là. Ceux qui ont compris... Il y a très longtemps, l'enjeu du combat. Et ceux qui viennent de le comprendre, parce qu'ils en souffrent. Cette génération-là, qui arrive en première ligne, j'ai envie de dire, pour parler comme Jean de Brême, qui parlait à l'époque la génération 62, là, la génération 2022, qui ont 20 ans, là, en 2022. C'est à eux que je m'adresse. Faisons la jonction avec cette génération. Prenez des responsabilités, prenez des pouvoirs. Pas le pouvoir, le, si vous voulez, l'imaginaire trotskiste de la prise du palais d'hiver est fort clos. Aujourd'hui, j'ai envie de les encourager à s'emparer de leur, de leur hôtel de ville. Pas en une, euh, en, en une mandature. Prenez des engagements maintenant, devenez responsable ou même euh, euh, adjoint au maire, à la jeunesse et au sport ou au logement. Et faites venir des familles françaises, chrétiennes, dans votre municipalité. On... J'ai lu les commentaires de, de, de la dernière vidéo. J'ai bien senti qu'il y avait à la fois un enthousiasme et une insatisfaction. Donc, allons au concret. Devenez responsable local de l'habitat, des associations, de la jeunesse et des sports, et remplissez votre agenda. Mettez du monde à nous. À nous dans vos logements sociaux, qui vous seront confiés à la prochaine élection municipale. C'est ça l'enjeu. L'enjeu, c'est reprendre les pouvoirs, avec une grande humilité. Le problème, si vous voulez, c'est que la culture militante est toute faite de mythologie, d'histoires de, de, de, euh, exaltantes, d'aventures. De, de, je, je trouve ça très bien. Pour les, pour les gamins de 14, 15 ans, c'est très bien, faites-leur lire... Euh, euh, tous les romans euh, scouts, post-scouts, c'est très bien. Mais quand on sort de cet âge-là, quand on commence à grandir, quand on commence à être presque un grand, presque un adulte, qu'on va se marier, eh bien là, il faut commencer à penser avec humilité et le temps long. Je renverrai à un, un seul nom. C'est le professeur Brodel, qui a écrit un très beau livre sur la Méditerranée. Pas la Méditerranée entre... Moins 370 et plus 210. Non, la Méditerranée comme univers. Nous sommes là, je l'ai déjà dit la dernière vidéo, pour construire pour 1000 ans. Allez, soyons plus humbles. Pour les 300 prochaines années. Donc, s'il vous plaît, les 5-10 années à venir dans votre municipalité, c'est un clignement d'œil. Donc, engagez-vous localement pour un temps, finalement, assez court. Prenez cette responsabilité. Tout ce que vous ferez, personne d'autre ne le fera. Et ce que vous ne ferez pas, personne d'autre ne le fera. Comprenez bien. Soit vous faites partie du problème... Non mais Victor, il faut comprendre ça. Soit vous faites partie du problème, soit vous faites partie de la solution. Alors Sébastien, euh... Le président Macron évoquait dans un discours euh, récent la question du séparatisme. Est-ce que euh, tu aurais euh, une idée de quel séparatisme euh, il, il évoque et euh, en quoi ce séparatisme est-il euh, un phénomène euh, intéressant, euh, inquiétant, euh, un phénomène rassurant Alors, première chose, c'est que ce séparatisme, ce n'est pas, pas une histoire nouvelle. La première chose, c'est que, pour prendre l'histoire euh, immédiate, le président Hollande, avant de quitter euh, ses fonctions, a déclaré dans un livre qui s'intitule « Un président ne de, de, devrait pas dire cela », aussi bien d'ailleurs que son ministre de l'Intérieur, lorsqu'il a quitté ses fonctions de ministère de l'Intérieur, Gérard Collomb a déclaré « Aujourd'hui, nous voyons deux Frances qui vivent côte à côte et qui demain se feront face à face bon, enfin, ». C'est son inquiétude, en tout cas. Donc là... Euh, si on recule sur 3, 4, 5 ans, on a déjà cette antériorité. Deuxièmement, j'ai envie de dire que c'est une histoire qu'on nous rejoue. Victor, quel âge as-tu 30 ans. 30 ans Donc, c'est-à-dire que tu es né à peu près en 1990 À peu près, oui. Donc, c'est-à-dire que 30 ans avant, 30 ans avant, en 1960, déjà, dans l'agenda politique de la France, on parlait de deux collèges. Musulmans, français, immigration, comment on fait Assimilation, pas assimilation, euh, intégration. Parler déjà comme ça. Je crois que la prise de conscience un peu de ce phénomène en France, elle est à peu près de 83. Euh, il y a eu aussi l'arrivée la, du Front national, la mairie de Dreux, euh, les grèves euh, Renault, euh, qui ont été le premier élément déclencheur de la prise de conscience du phénomène multiculturel en France. Mais absolument. Mais -ce y... encore une fois. Tu as raison, mais j'ai envie de dire, remontons encore dans l'histoire. 20 ans avant, 25 ans avant, en 1960, on discutait, multiculturalisme, de collèges, pas de collège, un seul collège, on parle de quoi là On parle de la guerre d'Algérie Mais bon sang de bois Moi j'ai 40 ans, je suis né dans une France, on ne m'a jamais parlé de ça, jamais Mais revenons aux fondamentaux. Oui, de deux choses l'une, Victor. Et là, je m'adresse aux Français d'Algérie, aux Français même d'Afrique du Nord, Tunisie, Maroc, aux descendants de Français d'Algérie, du Maroc et d'Algérie. De deux choses l'une. Soit nous pouvions vivre ensemble là-bas, comme minorité, minorité directrice, minorité inspiratrice, minorité tutélaire, parce que nous étions les représentants d'une de, de, nation maîtresse, euh, et guide euh, des, peuples, des peuples du tiers-monde. Soit nous pouvions vivre ensemble, soit nous ne le pouvions pas. Mais de deux, deux choses l'une, il faut qu'on me dise, on peut vivre ensemble ou pas Si on peut vivre ensemble, il faut poser les conditions. Parce que, tu sais, Victor, tu es marié, moi aussi, on ne peut pas vivre à deux sans poser un contrat. Hein il faut poser un contrat. Il faut, il faut que les conditions soient claires. Mais si les conditions sont clarifiées, alors oui, bâtissons ensemble la grande civilisation euro-méditerranéenne que nous promettaient nos aînés nationalistes français dans les années 60, je pense à Défense de l'Occident, de Bardèche et à quelques autres écrits. Oui, nous pouvons vivre ensemble, mais pas comme ça un chèque en blanc sur contrat. Revenons à cette question de l'intégration et de la séparation. Moi, je propose le séparatisme. Je m'explique. Nous ne pouvons pas vivre... Alors, nous pouvons vivre ensemble, entendu, comme dans un grand espace. Mais nous ne pouvons pas vivre côte à côte. Donc, ça veut dire que, oui, peut-être, demain, nous devrons renoncer, comme l'ont fait les serbes, à la souveraineté, sur tel ou tel territoire. Et moi, je le dis sans, sans regret, mais sans aucun regret. J'ai chanté avec immémoriable. Aujourd'hui la, la Serbie, demain la Seine-Saint-Denis. Mais nous sommes 20 ans après. Et je repense à Moras, reprenant les mots de Montaigne, qui nous dit, la guerre civile est le plus grand des mots. Est-ce que nous voulons une guerre civile, comme le, nous le propose Eric Zemmour Qui va la faire Moi, je vous le dis tout de suite, hein. j'ai des enfants, pas moi. Pas moi. Je préfère un mauvais accord un bon procès. Mais ce n'est pas du défaitisme, ce que je vous dis là. C'est que, comme le disait euh, Jérôme Bourbon, patron de Rivarol, qui n'est pas exactement un, euh, un défaitiste, ou un reculiste, ou un, euh, un, un type à vendre sa mère pour un plat de lentilles. Euh, comme le dit Jérôme Bourbon, la guerre civile est le plus grand des mots. Donc, s'il vous plaît, réfléchissez bien à ça. Je pense que le mieux, pour tout le monde, c'est un bon accord de paix anticipé sur la guerre civile. Anticipé sur la guerre civile. Je dis cela, nous venons d'assister à la sortie du livre d'un de mes amis, Youssef Indy, aux éditions Contre-Culture, sur euh, l'autre Zemmour. Et je félicite le directeur de la rédaction de présent d'avoir accepté de débattre avec Youssef euh, de ce livre. Alors, il n'y a, a, pour ainsi dire, aucun terrain d'accord, sinon un accord de n'être pas d'accord. Et c'est déjà beaucoup. Mais je pense qu'il est, est important que nous puissions débattre publiquement, ensemble et même avec des divergences. Je pense à mes amis identitaires, je pense à euh, Vardon, je pense à Tanred, je pense au patron des ID, au National, qui euh, probablement ne seront pas d'accord avec moi. Mais une chose est sûre, c'est que nous avons le devoir entre nous d'être d'accord, de ne pas être d'accord. Mais débattons de cette question du séparatisme. Un, autre, un dernier mot, mais qui est tout à fait différent de ce que je viens de dire. Le séparatisme tel que le définit Emmanuel Macron, c'est, par exemple, le refus des vaccins, les écoles hors contrat, euh, la messe traditionnelle. Enfin, en fait, vous... il met sur le même plan euh, le séparatisme, on va dire, euh, chrétien et le séparatisme islamique. Par exemple, mais on pourrait penser à d'autres séparatismes, je ne sais pas moi, tous les séparatismes sectaires, les gens qui disent que, je ne sais pas moi, euh, euh, les vaccins... Euh, vous connecte à la planète Namek, j'en sais rien, mais peu importe. Moi, je suis pour la liberté, au risque des sectes. Je m'explique. Sur la question de la liberté scolaire, par exemple, euh, Marine Le Pen, dans son programme de 2017, disait, dans son article 4, je crois, qu'elle était hostile à toute institution islamique, euh, sur le plan éducatif. Moi, je dis, non. Il ne fallait pas les inviter. Victor, je, là, je vous prends un témoin. C'est pas moi qui leur ai envoyé les, les billets d'avion, mais à tout prendre, je préfère un gamin élevé dans une école islamique au risque de notre liberté scolaire. C'est-à-dire que si demain on utilise la liberté scolaire en disant « il y a un Mohamed Merah sorti de je ne sais quel collège, euh, Averroès ou je ne sais quoi, il faut fermer toutes les écoles en contrat », je dis non, non. Le principe, c'est la liberté. La liberté des parents de choisir l'éducation pour leurs enfants. Je prends le risque des écoles islamiques. Je fais une petite remarque qui n'est pas quand même anecdotique. Il n'y a aucun terroriste, y compris de synthèse, ces dernières années, qui est sorti d'une école coranique. Aucun. Mohamed Mera, euh, vous pouvez les prendre tous. Ils sont tous sortis du lycée public sous contrat de la gueuse. Liberté, égalité, fraternité, laïcité, obligatoire, gratu gratuite. Voilà. Ne nous laissons pas prendre à ce piège. Nous avons le droit de choisir pour nos enfants. Et ça, c'est une liberté que Dieu nous donne. Ce n'est pas une liberté que la, li la République nous consent. C'est une liberté que Dieu nous donne. De choisir pour nos enfants leur régime scolaire et leur régime sanitaire. Je veux dire par là que si nous avons choisi que nous ne vaccinerons pas leurs enfants, c'est nous, parents, à qui Dieu a confié ses enfants, qui sommes souverains. Toute cette question-là, pour moi, elle fait écho euh, à notre rapport à la République, finalement. Euh, ce discours contre le séparatisme, c'est surtout le séparatisme, finalement, vis-à-vis -vis de la République. Et comme tu l'évoquais, notamment avec euh, ces questions de Mohamed Merah, qui sont des enfants de la République, euh, on voit bien aussi que la République, en quelque sorte, euh, par cette espèce d'effort de déracinement, par cette volonté, finalement, euh, d'assimilation dans le creuset républicain, Créer des monstres, en quelque sorte. Mais, quelle nouvelle Quelle nouvelle Je l'ai déjà dit ailleurs, mais euh, je voudrais rappeler que les Mohamed Merah, les euh, terroristes euh, du Bataclan, de, euh, des terrasses, vous pouvez prendre tous les attentats de ces dernières années, à remonter jusqu'en 95. Je pense même à euh, Khaled Kalkal de 95, qui a fait l'attentat de Port-Royal, etc. Dans quelle école ont ils été Dans des écoles musulmanes hors contrat, qui représentent 4% des écoles hors contrat en France, qui elles-mêmes représentent moins de 2% de, de tout le collège des enfants scolarisés. On est dans quoi, là On parle de 0,5, 6% Ou 8% C'est ça dont on parle Les écoles musulmanes islamiques seraient responsables des, des attentats terroristes en France Non. Les attentats terroristes en France sont le fruit d'une immigration incontrôlée de millions de gens après la guerre d'Algérie, c'est-à-dire après que nous soyons entrés en conflit avec leurs parents, leurs grands-parents. Nous avons apporté, c'est Dantec, Maurice Dantec, le romancier, me parlait de ça, il me disait, mais quelle folie de cercler les grandes villes de France, Paris, Lille, Marseille, Lyon, Grenoble, avec des gens à qui on vient de faire la guerre. Quelle bonne idée et là, on nous parle de fermer les écoles hors contrat catholique. Donc c'est-à-dire la liberté des parents de choisir l'instruction leur, pour leurs enfants sous prétexte qu'il y aurait un séparatisme. Mais encore une fois, j'ai envie de dire, faisons les comptes. Combien d'enfants, combien d'adolescents, combien de jeunes gens sont sortis des écoles coraniques pour faire des attentats Aucun. Donc, les terroristes sont les enfants légitimes de la République française, qui a une anthropologie qu'on retrouve chez Rousseau. Rousseau. Il y a une anthropologie rousseauiste. Paul Pot, le patron de la révolution cambodgienne, qui a massacré un tiers de sa population, a appris cela de la bouche même des professeurs de la Sorbonne. C'est un secret très bien défendu, très bien gardé. Il a appris cela chez Mathièze et Soboul, qui sont des pontes de l'histoire à la Sorbonne. Pol Pot a appris le génocide dans l'école de la République, dans l'université de la République. Ce que je veux dire, c'est que si Mohamed Merah décapite des gens, c'est parce qu'il a appris que Marat est un héros français. Quelle surprise il appelait à la décapitation de 100 000 personnes en 92. Non <rire> mais, Victor, comment voulez-vous produire des saints et des héros quand vous donnez pour modèle des criminels Non mais, c'est très simple. La révolution soviétique, qu'on a appelée révolution russe, par excès par, euh, par excès de langage, s'est inspirée de la révolution française qui elle-même est un abus de langage, qui en fait est une révolution anti-française, anti-russe, anti-Europe, anti-chrétienté. Tant que les Français ne se mettront pas ça dans la tête et que nos héros ne sont pas les Marats, les Robespierre et les Dantons d'hier, mais les Saint-Élie, Saint-Éloi, Saint-Denis, <rire> on n'en sortira pas. Et donc j'ai envie de dire que oui, le séparatisme sera mis en accusation, toujours plus en accusation. Les écoles hors contrat seront toujours plus mises en accusation. Et M. Fenech, qui est ancien magistrat de la République française et élu de la République, euh, enfin, des Républicains, euh, et M. Fenech, qui est un élu de la République et des Républicains, est en pointe depuis presque 20 ans maintenant sur la lutte contre le, les sectes, le séparatisme. Et vous le verrez, vous l'aurez sur le dos. Nos pires ennemis ne sont pas les islamistes, ne sont pas les socialistes, les socialo-communistes, ce sont nos amis de droite. Nos pires ennemis sont à droite. La droite, c'est nous. Il faut qu'ils suivent la direction spirituelle et politique de la droite authentique, qui est aujourd'hui, selon moi, incarnée par Académie Christiana. Alors Sébastien, j'aimerais bien qu'on revienne un peu sur la question de l'immigration en particulier. Euh, la vie aujourd'hui dans les, dans les villes est devenue de plus en plus pénible. Euh, on assiste, on parle d'un phénomène d'exode urbain euh, actuellement, qui, qui n'est pas nouveau mais qui semble s'intensifier euh, suite euh, au premier confinement. Euh, il y a tout un certain nombre de nuisances que j'aimerais qu'on évoque euh, par la suite en ville. Est-ce que tu penses que cet exode urbain euh, est un signe euh, des temps euh, ou simplement euh, on voit fleurir euh, des nouvelles résidences secondaires euh, de citoyens aisés euh, qui vont simplement faire monter le prix du foncier euh, dans nos campagnes. Alors, c'est compliqué de répondre à cette question dans le sens où, pour l'instant, on assiste plutôt au deuxième phénomène, c'est-à-dire un exode de gens qui ont les moyens de quitter les villes pour des questions de convenance, euh, voilà. On assiste plutôt à ça. Mais selon moi, je peux me tromper, mais je suis prêt à mettre un biais sur la table. Euh, selon moi, ce n'est que le début. Ce n'est que le début. En fait, ce, qui, ce à quoi on assiste, c'est la fin d'une grande parenthèse qui aura duré, disons, 50, 60 ans, entre la fin de la guerre, pour être très large, entre 1945-1950 et 1990, pour aller très loin, 1995. Je le vois chez moi en Bretagne, où j'ai publié sur mon fil Telegram, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez vous y rendre, t.me.mkhoff, un documentaire sur la modernisation, je mettra, je mets ça entre quatre guillemets, de la Bretagne, enfin du Morbihan, dans les années 60. On parle de 1962, donc juste à la fin de la guerre d'Algérie. Et je vous disais tout à l'heure, Victor, que la guerre d'Algérie, en fait, c'est avant-hier. Pas hier, mais vraiment avant-hier. Et aujourd'hui, nous assistons à des retournements de tendance dans le territoire que j'occupe, enfin, où j'habite, des retournements de tendance qui, moi, me laissent penser qu'en fait, la modernité, la modernité triomphante, la modernité terminale, n'aura été une parenthèse que de, allez, 50 ans. Donc, oui, aujourd'hui. Depuis le deuxième confinement, nous assistons à des mouvements démographiques de gens voilà, résidents en ville, mais qui en fait ont des attaches euh, provinciales, paysannes, disons-le. Les Versaillais, les gens de Saint-Germain, tout ce petit monde qui aujourd'hui prospère dans le tertiaire, qui, fait, euh, qui est, je ne sais pas moi, euh, euh, directeur artistique, euh, DRH, que sais-je. Voilà, dans, ces, dans le service, en fait, sont tous des petits-fils de paysans. Alors, évidemment, ils ne vont pas se remettre à cultiver la terre. Pas eux. Certainement pas. Parce qu'ils finissent cette aventure, cette illusion du déracinement. Mais ma conviction, et encore une fois, je suis prêt à prendre des paris, c'est que leurs enfants et leurs petits-enfants, eux, achèveront cette, cette expérience. C'est-à-dire que ils comprendront, pour une raison toute simple, que je vais évoquer juste après, si vous permettez, que la terre elle, ne ment pas. <rire> non, je suis un peu taquin. Mais je veux dire par là que euh, ils vont comprendre que cette parenthèse de la modernité s'achève. Pour pouvoir, euh, voyez, avoir une maison, une résidence secondaire dans le Morbihan ou, ou en Normandie, il faut beaucoup de choses. Il faut un pétrole pas cher, des voitures, enfin, il faut tout un, tout un ensemble, toute une, une structure, une infrastructure de, de, de, bah, euh, de stations essence, de si vous voulez, comme au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, il fallait bah, des relais postes, il fallait des relais chevaux, il fallait qu'on vous change qu les chevaux, enfin, ce qu'on appelait les bouchons, quoi. on vous bichonne le cheval et vous repartez le lendemain. Il faut une infrastructure, mais cette infrastructure qui à l'époque ne coûtait rien, aujourd'hui coûte beaucoup plus cher. Aujourd'hui, on est presque rendu à 1,50€, je crois, le litre de gasoil. Bon, eh bien, la mondialisation, c'est terminé. La mondialisation heureuse, c'est terminé. Et la dépossession des provinces par Paris et la métropole, entendu Nantes, Caen, euh, Angers, Lyon, Reims, Bordeaux, Bordeaux Marseille, euh, Lyon, etc., c'est terminé. C'est-à-dire qu'en fait, on, re, on, re, on, re, on va retrouver le terroir. Les, les distances vont se rallonger. Le kilomètre ne coûte plus... Rien, non, il coûte. Et ce sera le renouveau de nos territoires, et ce sera le renouveau de nos familles. Et c'est ça la bonne nouvelle. C'est ça la bonne nouvelle. Alors, juste une parenthèse pour revenir à ce que je vous disais tout à l'heure. L'Église catholique, pendant mille ans, a travaillé à démonétariser l'économie. Je m'explique. À la fin de l'Empire romain, il y avait évidemment une grande circulation monétaire. Il y avait un grand volume de monnaie. Euh, concrètes, je veux dire, euh, or, argent, cuivre, etc. Le travail de l'Église pendant mille ans, ça a été, par exemple, par l'imposition euh, de euh, redevances sur la terre, qui étaient des terres d'Église, d'impôts en nature, et non pas en numéraire, elle a fait sortir l'économie bah, d'une économie numéraire, justement, d'une économie monétaire. Elle l'a fait revenir à une économie de production. Elle a travaillé à ça pendant mille ans. Pendant 1500 ans, 1600 ans, toute la chrétienté de Brest jusqu'à Moscou savait cela. Il a fallu très peu de temps, finalement, un peu après la Renaissance, pour que les gens oublient cette grande leçon. Et ils sont retombés dans l'économie numéraire, dans l'économie monétaire. Mais en réalité, moi qui ai été conseiller en jeton de patrimoine, je vous le dis très simplement, j'ai passé en revue tous les assets. Qu'est-ce que c'est un asset un, une, une, une commodité, si vous voulez. Les actions, donc les actions sur les marchés. Hein. L'immobilier, donc la pierre, l'or, le diamant, l'argent, le gaz, le pétrole, tout. J'ai cherché pour un client qui m'a demandé, il m'a demandé, Sébastien... Quelle est l'asset, quelle est la, set, quelle est le, la commodité, le, ce qu'on appelle la commodity en anglais, la plus stable et la plus rentable sur ces 100 dernières années J'ai fait une enquête. D'après vous, Victor, quelle est la commodité la plus rentable sur ces 100 dernières années La terre agricole. Pourquoi Parce que si vous prenez l'immobilier, il y a une courbe très lisse. C'est vrai, elle est lisse sur 100 ans, mais il y a des accidents. Elle est quand même assez accidentée, euh, surtout vers la fin du siècle. <rire> bon. euh, la terre agricole, non. Elle est lisse, parfaitement lisse, et en plus, elle fait une petite courbe en hausse comme cela. Pourquoi Prenez les, terres, le, les produits agricoles, par exemple. Prenez les produits agricoles. Ces dernières années, ils sont en hausse, parce qu'il y a une demande plus importante de produits agricoles euh, manufacturés finis, blé, lait, euh, que sais-je. Donc, la terre agricole, c'est l'avenir. Donc, s'il vous plaît, chers amis qui nous écoutez, investissez dans les campagnes, investissez dans la terre agricole, investissez votre temps, votre énergie à alimenter, à nourrir vos familles, parce que c'est le seul moyen de devenir extrêmement riche. Alors, je sais, on me dira, c'est Academia Christiana, l'argent, c'est mal. Non. Non. Il est très important, Victor, et ça c'est vraiment le message que je voudrais faire passer à nos amis. Alors, c'est très important, ce message que je voudrais faire passer à nos amis, Victor, c'est que il est très important que nos amis deviennent des gens chez eux. Ils doivent devenir délégués des parents d'élèves, délégués syndicales, présidents d'associations. Ils doivent devenir une référence chez eux. Et pour être une référence chez soi, avoir de la fortune, ce n'est pas une mauvaise idée. Donc... Il faut devenir riche, riche, mais pas au sens du riche de l'Évangile. Soyez riche, et comme disait mon ami Victor Robert, soyez généreux. Soyez riche et généreux. Et le meilleur moyen de devenir riche, c'est ce que Dieu nous a donné et que l'Église nous a enseigné pendant mille ans. C'est semer un, et Dieu ou la nature vous rend 100 tu évoquais dans la dernière vidéo euh, l'idée de bioconservatisme intégral. Euh, Est-ce que tu pourrais euh, commenter un petit peu ce programme Oui, alors je me réserve de développer tout à fait euh, ce propos euh, dans un avenir très proche. En effet, au vu des défis qui sont devant nous, que j'ai évoqué très brièvement en conclusion de la dernière vidéo, vaccination de masse, transhumanisme, contrôle des populations par euh, moyens électroniques, peut-être demain la puce, qui, je le rappelle, je ne sais pas si j'ai dit ça à Arnaud la dernière fois, mais la puce, sous-cutanée, euh, dans les années 90, était réputée être une idée conspirationniste. Aujourd'hui, ce n'est pas une idée conspirationniste, c'est une technologie complètement maîtrisée, et c'est devant nous. Et parfois, dans certains pays, déjà, derrière nous. Euh, devant tous ces défis, il me semble qu'il faut opposer un front Unis, radical et cohérents. Unis dans quel sens Unis dans quel sens ben, Unis dans le sens où tous les défis sont proposés en même temps. Donc il faut riposter en même temps. Ceux qui déviront d'un iota de ce programme seront perdus. Ceux qui, par exemple, pour un exemple très concret, diront, ok, bioconservatisme, mais... Euh, PMA sans pair. Ils seront perdus. Parce qu'ils auront offert un coin dans lequel l'ennemi rentrera et détruira toute la cohérence subséquente. Il faut proposer un front uni, sans aucune faille, cohérent, constant. Ça consiste pour l'essentiel à s'opposer à l'agenda. LGBTQI+, donc euh, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est euh, lesbien, gay bi, trans, indifférent, et tout ce qui suit derrière. Ce que moi j'avais appelé à l'époque du collectif pour la famille, vous pouvez trouver ça sur internet, l'agenda euh, LGBTQ, parce que le, le Q de queer, à mon avis, est vraiment la clé de tout, c'est-à-dire qu'en fait c'est l'idée de la dissolution de toute mémoire, de toute référence, et, enfin voilà, de toute identité en fait. Donc à cet égard, il faut résister évidemment. Il y aura un, un agenda euh, qui est contradictoire, mais qui sera évidemment proposé en même temps par euh, l'équipe Soros, qui est l'immigration de masse, c'est-à-dire l'immigration de substitution, euh, les masses musulmanes qui nous seront proposées euh, pour nous remplacer ne sont pas LGBTQI compatibles, Victor, mais on ne leur demandera pas leur avis. Et donc, on leur demandera en fait, d'accepter l'entièreté du programme, et à nous aussi. Donc, il faut s'opposer à cela aussi, parce que, certes, dans un premier temps, ils pourraient s'opposer à l'agenda LGBTQ, mais ils seront les outils d'imposition du premier agenda par la dissolution bah, des populations autochtones. Il y aura évidemment euh, le transhumanisme qui est un mot qui ne date pas de 1920-1890 mais de, de 1400 et des brouettes puisqu'il date de euh, l'enfer de Dante. Donc c'est un, une vieille idée. Hein. L'idée étant en fait de nous déposséder de notre humanité pour nous amener dans un post-humanisme. Nous étions anti-humanistes avant l'humanisme puisque nous voulions Dieu au centre. Nous étions théocentriques, mais maintenant, il s'agit non seulement d'être humaniste, mais de dépasser cela voilà, dans, bah, dans ce qu'ils appellent le transhumanisme, c'est-à-dire en fait la fusion de tout dans tout. Je m'explique. Il n'y aura plus d'hommes et de femmes, il n'y aura plus de vivants et de morts, et ce sera la fusion de l'inerte et du vivant, et il n'y aura plus d'humain et d'animal, par exemple. Hein, ce sera la fusion. Euh, bah de toutes les espèces et de l'espèce humaine. Ce que le Christ lui-même a prophétisé dans l'Écriture, parce qu'il nous dit à la fin, ce sera comme au temps de Noé. Et quand il fait référence à cela, il pense aux chimères. À tout cela, aux chimères, à l'immigration de masse, de substitution, au LGBTQI+, au mondialisme, à l'euromondialisme à la police des populations totales par l'outil par technologique, il faut riposter par le bioconservatisme intégral. Qu'est-ce que c'est C'est très simple. C'est la politique naturelle, c'est-à-dire que, bah oui, il y a des familles, donc c'est-à-dire qu'il y a une inégalité, il y a le père, la mère, les enfants, bah déjà. Il y a le, il y a le maître et l'élève, c'est pas la même chose, il y a une hiérarchie. Euh, il y a le français et l'étranger, il y a euh, le breton et le normand, bah c'est pas la même chose. Euh, il y a euh, l'homme et la femme, c'est pas la même chose, et radical. C'est-à-dire qu'en fait, il faudra refuser toute immixtion dans nos affaires par ce que Dantec appelait la méga-machine. Il faut s'opposer radicalement à toute immixtion dans nos affaires, de l'État, du marché, et ça, j'insiste là-dessus, nous avons deux ennemis, je l'ai déjà dit dans la dernière vidéo, l'État et le marché, et j'ai envie de dire la troisième puissance qui pourrait s'immiscer, euh, tout ce qui est euh, contrôle technologique. Donc C'est-à-dire que nous devons faire des bébés bio dans des femmes bio, dans des fermes bio. Et je rebondirais même sur euh, l'école. Euh, les écoles sans écran vont devenir maintenant des écoles bio également. Hein, Puisqu'on pense qu'avec euh, cet ouvrage qui est sorti là, récemment « La fabrique du crétin digital », euh, un chiffre assez effarant, je crois qu'un enfant passe entre 0 et 18 ans l'équivalent en termes d'heures sur des écrans de loisirs récréatifs de 30 années de cours. 30 ans de cours entre 0 et 18 ans passés sur euh, la télévision, la publicité, les réseaux sociaux... Euh, le cinéma, les séries, euh, etc., avec les jeux vidéo, etc. Donc, effectivement, euh, ce, ce bioconservatisme peut se, se poursuivre. Il, il me semble hein, euh, dans la dans la dimension euh, éducative, enseignement. Euh, où, euh, où effectivement retrouver, ce, retrouver une éducation en fait, normale, en fait, euh, bah, un, tout naturellement. Un, un, tout naturel, euh, Un processus où on se parle, euh, où on écrit sur du papier avec un crayon euh, et, euh, et où on parle un langage humain. Alors, euh, le, entre... le papier et le crayon, et j'ai envie de dire, contre l'écran, le tableau noir. Pour citer mon camarade et ami Pierre Saint-Servant, qui a fait des interventions devant nos amis de Soursum Corda, qui est intervenu sur ce sujet tout à fait spécifique. Il rappelait que les, les, les patrons des, des big tech, hein, euh, Google, Facebook, etc., leurs enfants ne sont pas dans des écoles euh, hyper technologiques. Ils sont dans des écoles sans écran. C'est no... Euh, je ne sais pas comment ils disent. Enfin, euh, disconnect. C'est l'écran... Enfin, le, le tableau écoles, noir. Les écoles low-tech. Low-tech, mmh. voilà. Les écoles low-tech. Écran noir. Enfin, j'ai euh, tableau noir. Contre l'écran lumineux, le tableau noir. Et... et encore mieux que le tableau vert que vous avez vu connaître, Victor, parce que je sais que vous vous pratiquez là-dedans, mais voilà, le tableau noir à l'ancienne, la vieille ardoise bretonne et la craie blanche. Voilà, ça, c'est l'avenir. L'avenir est là parce que, souvenez-vous, souvenez-vous, il y a presque 10 000 ans de cela, dans l'Égypte ancienne, on écrivait déjà sur de la cire, avec un petit calame, et que on a bâti une civilisation sur de la lotèque, moi, le projet que je propose à nos amis, c'est faisons ce défi, lançons cet immense défi aux conquérants d'étoiles et euh, au Facebook et au Google de demain, qui nous promettent le transhumanisme. proposons leur simplement la vie. On n'a pas le Wi-Fi ici. On n'a pas le Wi-Fi, mais on a l'apéro. Alors... Euh, ça, c'est un, un beau programme, euh, ce bioconservatisme. Mais euh, les, les, les temps qui courent sont sombres. Euh, on a l'impression quand même que le, le, le, la marche euh, en avant vers, un, vers une, une, une mondialisation euh, autoritaire, vers euh, ce qu'on appelle une dictature sanitaire. Et au, au départ, je me suis toujours un peu méfié des... Des, des expressions euh, parfois un peu exagérées euh, etc mais on, on, est, on est forcé quand même là euh, à un moment donné quand euh, des, des, des gens se font arrêter sur la plage par des gendarmes quand on l'a on, on vu encore euh, il y a quelques jours euh, parce qu'ils portent pas de masque euh, quand euh, dans certains pays je crois que c'est en Allemagne où maintenant euh, il faut un certificat pour faire ses courses euh, etc on, on avance quand même euh, dans une, une optique, une méthode beaucoup plus autoritaire et euh, on est quand même en mesure de se poser la question comment faire pour à la fois y échapper et puis deuxièmement lutter contre ça alors <rire> on y va ça m'ennuie de parler de ça, parce que, je, je, en général, j'évite de parler de ça à un public, on va dire, non averti. J'essaie je, je, de me réserver pour les gens qui ont déjà sollicité mes lumières sur ce terrain. Mais je crois que l'heure est mûre pour que même les plus jeunes de nos amis euh, comprennent ce qui se passe. Et je sais qu'il y a beaucoup d'abbés. J'ai été en France cette année dans beaucoup de provinces. J'ai été à Nice, en Savoie, euh, à Lyon, à Grenoble en Bretagne, en Normandie. J'ai vu beaucoup de situations, très contrastées d'ailleurs, euh, suite à cette pandémie. Le, le, là, euh, dimanche de Pâques, euh, je crois suite au dimanche de Pâques, hein, le, il y a eu le curé de Saint-Eugène, Sainte-Cécile, à Paris, euh, qui a fait de la garde à vue euh, pour ne pas avoir porté de masque à sa messe. Et également, un autre prêtre à Reims qui a aussi des, des, des ennuis parce que des photos de, de lui ont été prises pendant sa messe sans masque. Euh, Alors, première chose, c'est... Je le dis depuis presque un an maintenant. Donc là, on est en 2021. Je l'ai dit pour Pâques dernière, donc pas la Pâques 2020. Ce qui s'est produit à la Pâques 2020 est très grave. Je veux dire que depuis presque 2000 ans, depuis 2000 ans que la France a été baptisée, elle est la première nation chrétienne après l'Arménie, ou à équanimité avec l'Arménie. Bon, voilà, il y, y a photo euh, à l'arrivée. Euh, C'est pour ça que le pape, d'ailleurs, a parlé de la France comme euh, fille aînée d'Église. C'est la première année depuis 2000 ans que la Pâque n'a pas été célébrée publiquement. Je parle du culte public, là. je ne parle pas des messes privées, etc. Il n'y a pas eu de culte public l'année dernière. C'est très grave. Je demande aux gens de prendre une minute, de méditer là-dessus. Si vous croyez vraiment à la présence réelle, l'année dernière, la France n'a pas reçu les grâces de Pâques. C'est très grave. J'invite nos amis... Et c'était ça la réserve de mon propos avant que tu ne réinterviennes, Victor, c'est que j'invite nos amis à réfléchir. Je ne dis pas que, je le disais la dernière fois lors de la vidéo, ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis juste ceci. Nous entrons tranquillement, progressivement, pas à pas, dans des temps eschatologiques. Qu'est-ce que c'est l'eschatologie Je répète, c'est la science de la fin des temps. Ou de la fin dernière. Ça peut être... La fin dernière individuelle, on décède, on est confronté à notre juge. C'est de l'escatologie aussi, c'est des fins dernières. Mais les fins dernières collectives, c'est-à-dire les nations seront jugées, les nations ne sont pas immortelles, les nations seront jugées dans ce monde, euh, c'est pour bientôt. Encore une fois, pas de panique, gardez le calme des vieilles troupes, lisez l'Évangile, lisez l'Apocalypse de Jean, ça fait 2000 ans qu'on les lit, ça ne suscite pas d'émeutes. Mais là, nous entrons dans un temps eschatologique. C'est-à-dire que nous entrons progressivement dans un moment où nous allons être collectivement jugés parce que le Seigneur va revenir. Et je dis que la pandémie, ce n'est pas la fin du monde. Je dis juste qu'on sent qu'il y a un esprit antéchristique qui se fait jour. Quand on voit le pape à la Pâque dernière, seul, sur la place Saint-Pierre, mon Dieu, mais quand est-ce que c'est arrivé Jamais donc, il est temps, chrétien, réveillez-vous. Ça ne veut pas dire qu'il faut euh, tout de suite euh, empiler la poudre noire dans les cartouches. Je dis, réveillez-vous, veillez et priez. Hein? J'essaie je, je, de répondre à l'appel de mon Seigneur. Veillez et priez. Demandez les lumières du Seigneur dans la prière. Il me semble, il me semble, qu'on s'approche d'un temps antéchristique. Pour moi, la pandémie, euh, toute cette histoire de Covid-19, est une sorte de stress test est une sorte de stress test de, du système de communication antéchristique. Il est temps de le comprendre. C'est pas pour demain matin, encore une fois, je répète, euh, restez bien calme, mais priez, veillez, et commencez à faire des familles chrétiennes nombreuses. Parce que c'est la mission que le Christ nous a confiée, qu'à la fin, nous soyons là, quand le Christ va revenir, comme il vient pour ses fiancés, tu, tu connais cette parole hein, dans, dans, dans l'apôtre, il faut que quand il revienne, ben, il y a un peu de monde, et il faut que ce soit de nous. Nous sommes les promises du Christ. Donc faites des enfants, faites-en beaucoup, et enseignez-leur l'évangile. Moi, c'est tout ce que je. Le, mon appel, il est très simple. Si tous ces événements, on va dire, de la fin des temps, sont pendant 200 ans, eh bien nous serons encore plus nombreux. Moi, je propose, comme je l'ai dit la dernière fois, qu'on construise pour durer. Je ne dis pas « excitez-vous, achetez des flingues, je ne sais pas quoi ». Je dis « convertissez-vous, approchez-vous de l'hôtel, demandez le baptême, fréquentez les sacrements, faites des enfants, baptisez-les, faites des familles chrétiennes et nombreuses, et construisons pour mille ans ». Et quand le Christ reviendra, peut-être serons-nous le petit nombre, mais nous serons là. C'est tout ce que je propose. Alors, dans cette dynamique de, de construction, on a, on a évoqué plusieurs fois euh, la dimension communautaire. Tu sais que c'est un, un des sujets qui me, me tient à cœur. Euh, et j, en même temps, euh, je vais faire volontairement pour une fois l'avocat du diable sur la question communautaire. Il peut y avoir beaucoup d'idéalisation euh, dans la communauté. Il ne faut quand même pas oublier que euh, qu'on euh, qu le veuille ou non. Nous avons tous été, nous sommes tous quand même plus ou moins les enfants de mai 68. Euh, nous avons intégré euh, dans nos comportements euh, quotidiens une forme d'individualisme euh, concret. Nous sommes tous des petits bourgeois, même si euh, sociologiquement nous n'appartenons pas à la bourgeoisie. Nous avons été empreints de mentalités bourgeoises dans, dans notre quotidien, dans nos, dans nos réflexes. Et euh, il peut y avoir une sorte de, de communauté idéalisée, en se disant, voilà, bah, finalement, la porte de sortie à, ce, à tout ce marasme, à cette crise, euh, c'est euh, le village de Hamish. Euh, et quels seraient, selon toi, euh, les écueils à éviter euh, Et puis, peut-être, euh, comment, d'une certaine manière, euh, affronter les déceptions liés à la faiblesse de la nature humaine qui malgré tout ce qui se passe garde quand même un certain nombre de, de lots communs de, de misère de faiblesse de fragilité à toutes les époques. Alors premièrement j'ai envie de dire la bourgeoisie a gagné la guerre des classes a été gagnée par la bourgeoisie c'est-à-dire qu'en fait toutes les classes y compris le lumpen bah, évidemment le lumpen mais même le prolétariat a été acquis à l'imaginaire bourgeois c'est-à-dire que tout le monde comme tu viens de le dire, Victor, a été gagné au moins sur le plan de l'imaginaire, à euh, bah, euh, le robinet d'eau chaude, la douche, euh, le bain chaud, le, la cuisinière, que sais-je, la machine à laver. Enfin, la bourgeoisie a gagné. Donc, on est tous les fils de notre temps. Nous sommes tous nés à l'âge de la machine à laver, du four micro-ondes et euh, du canapé télévision. Bon. Même ceux qui n'ont pas vécu dedans... C'est pas parce que vous n'avez pas eu la télé chez vous, parce que vos parents sont des ultra-tradis de l'espace, que vous n'êtes pas dedans. Vous baignez là-dedans. Vous baignez dans l'individualisme, dans l'égoïsme. Parce que l'individualisme, en fait, c'est une manière polie de dire égoïsme. Bon. On vit là-dedans. Oui, c'est difficile. Mais, comment ne pas céder à la fois à la tentation de la communauté, c'est-à-dire l'appel du groupe fusionnel et comment ne pas être déçu Eh bien, c'est très simple. Ne faites pas de communautarisme. Ne faites pas de communautarisme. Soyez humble. Soyez Mettez-vous au service de votre paroisse, au service de vos voisins. Ne cherchez pas le groupe fusionnel. L'utérus de votre mère, c'est fini depuis allez, 16, 17, 18 ans pour les plus jeunes. Ça, c'est fini. Pas de groupe fusionnel. Vous rentrez dans une démarche politique, de service. Il y a vous et les autres. Et tout ce, qui vous, tout ce que ça vous coûte, vous le donnez à votre Seigneur Jésus. Voilà. Et là, il n'y aura pas de déception. Vous savez pourquoi Parce que les gens sont toujours mieux que vous. Non mais Victor, les gens sont toujours mieux que nous. Mettons-nous à leur service. Parce que nous sommes la lie de l'humanité. Donc on se met au service de nos prochains, de ceux qui nous ressemblent, de nos parents, de nos aïeux, de euh, nos cousins, nos voisins, euh, nos concitoyens. On est à leur service parce que nous sommes la lie du monde. Nous sommes, comme disait le maître Tyler Durden, la merde de ce monde. Donc on se met à leur service sans rien attendre en retour. Et croyez-moi, vous ne pouvez pas être déçu Parce que si vous êtes déçu, c'est que vous avez encore une trop haute idée de vous-même. Je crois que c'est la, la définition de, de, de Céline. Hein, Quelle est, est la définition de l'homme, selon Céline Une machine à faire de la merde. <rire> et, et je trouve que c'est effectivement assez bien trouvé. Effectivement, mais en fait, pour, soi, pour soi, parce que la vérité, c'est que les filles chient les papillons et que les autres gens sont des êtres de lumière. Enfin, je veux dire, le Seigneur nous a entourés d'archanges, alors que nous, on est des merdes, tu vois. Non, mais c'est vrai, Victor. Mmh. Hein C'est pas l'expérience que tu vis, toi Je, je, je crois, je le <rire> confesse, euh, publiquement. Euh, alors... Effectivement, je pense que t as, t as... cette question de l'humilité, je pense, est, est fondamentale dans cette... dans cette, ne pas s'illusionner, on va dire, sur le, sur, sur ce qu'on peut attendre d'une communauté, c'est de se dire qu'on est d'abord là pour apporter et pas pour, pour recevoir, même si je pense quand même que la, la, la, la solidarité euh, et le, le, le, le rassemblement d'un groupe euh, comme on l'avait évoqué déjà dans la précédente vidéo, euh, en dehors des villes euh, et dans, dans certains lieux de prédilection, me, me semble quand même être un, un programme euh, à envisager. Absolument. Je pense. Et je pense. Euh, euh... Mais, mais par contre, juste pour revenir là-dessus, je pense que, comme tu l'as dit, euh, pas d'idéalisme, mais euh, ça, ça c'est le point de départ. Il n'y a pas d'idéalisme parce qu'il n'y a pas de groupe fusionnel. Les gens sont des cons. Non, mais il faut. Euh, toute personne qui a plus de 25 ans le sait. Dire, à moins d'avoir des, des, des papillons et des étoiles dans les yeux, on sait que nos, nos contemporains, nos voisins ne sont franchement pas... Enfin, je veux dire, ce n'est pas qu'Audrey au coin de la rue, quoi. Ce n'est pas Rosantonio euh, à la boulangerie. Donc, on sait, ils ne sont pas terribles, mais c'est les nôtres. Donc, on fait avec et on se souvient que finalement, ils sont mieux que nous. Voilà. Si on part de ce point de vue-là, il n'y a pas de déception possible. Voilà, pas de déception possible. Et surtout, c'est ça ou la mort. La mort dans les ténèbres, dans la nuit et dans la solitude. Tout à fait, Sébastien. Alors moi, je, je voudrais juste être, pour conclure un peu, euh, sur, sur Academia Christiana, finalement. Euh, souvent, l'idée qui me vient quand je, je songe à ces temps euh, durs et sombres euh, est que la seule chose qui nous reste euh, possible, euh, la seule chose de possible qu'il nous reste, euh, est de former des hommes à la vertu. Et, euh, et je crois que c'est ce que nous essayons de faire bien humblement euh, au sein de nos universités d'été. C'est ce que nous essayons de promouvoir au-delà même de nos universités d'été, c'est-à-dire euh, par, par les écoles, mais par euh, toutes les œuvres de transmission. Je pense que, comme tu disais, euh, si on, nous sommes à, à l'âge des bâtisseurs, je pense que ce qu'il y a de plus important à construire, euh, c'est d'abord des âmes humaines. Et ces âmes humaines, leur socle, ce sont les vertus. Tout à fait. Alors... Moi, j'ai une petite expérience là-dessus, c'est très amusant. J'ai passé toute ma scolarité chez les curés, euh, depuis quasiment euh, le primaire. Et j'ai fini mon bac euh, chez les frères des écoles chrétiennes. Je n'ai jamais entendu une seule fois prononcer le mot de vertu. pas enfin, une seule fois. Donc, pour moi, c'est un mot cardinal. C et je pense que notre génération le sait, ça, maintenant. Enfin, je, veux dire, je parle de ma génération, la tienne, et même les gamins de 20 ans, là, ils savent que les vertus, c'est tout. Aujourd'hui, on est à l'âge de la pornographie. Euh, toute puissante, les gamins de 20 ans savent de quoi on parle. Il y a la pornographie et la vertu. Il n'y a pas de milieu. Bon, première chose. Deuxième chose, c'est, oui, il faut bâtir sur la vertu, mais, euh, comment dirais-je En fait, il n'y a, a pas de civilisation sans cela. Qu'est-ce que c'est la vertu C'est comme dirait, on va dire, pour diluer un peu la chose, n'importe quel psy psychanalyste te dirait, c'est la mise d'un délai entre l'action et la rétribution. Un délai. On ne parle pas de donner sa vie pour rien, de sacrifier sa vie en contrepartie de rien. On parle d'un délai. C'est-à-dire que, par exemple, un vieux breton qui décide de construire une église XIIe siècle en granit, il sait qu'il ne la verra jamais de son vivant. Mais il va commencer à mettre pierre sur pierre. Eh bien, moi, je propose... Très simplement, je parle pas de fin du monde, de révolution. Je peux en parler, mais je parle pas de ça. Je parle pas de révolution, de fin du monde, de machin. Je dis, commencez à poser les premières pierres, et vous expliquerez à votre aîné comment on mettra le deuxième niveau. Mais dans dix ans, si vous voulez. Hein. On a tout le temps, il hein. n'y a pas de presse. Hein. Jésus ne va pas venir euh, dans 15 jours. Donc voilà, je propose que nous construisions pour le siècle à venir, pour les 200 ans à venir, pour les 300 ans à venir, on m'a dit, tu es un petit peu ambitieux, bâtir pour Milan, ans, ok. Bâtissons pour les 150 ans qui viennent, ce sera bien assez. On ne peut, pas constru on ne peut rien construire, Victor, sans vertu. Parce que la vertu, c'est quoi En fait, c'est le sacrifice. Il faut dire les choses. C'est le sacrifice. On peut parler de décroissance, on peut parler de sobriété heureuse. Non, utilisons les mots de l'Évangile, utilisons les mots des chrétiens, utilisons les mots des païens, des vrais païens de l'Antiquité qui disaient... Voilà. On fait œuvre de sobriété, de, de pauvreté, de sacrifice. On donne sa vie. Voilà. Le Christ nous a dit « Heureux celui qui donne sa vie pour son prochain. » Est-ce qu'il y a un meilleur programme que ça moi, Je ne sais pas. Hein. S'il y a des mecs qui ont des billets pour la loterie, là, pour gagner un million d'euros, je suis preneur. Mais pour l'instant, moi, je mets tout sur la loterie du Christ qui m'a dit « Heureux celui qui donne sa vie. » pour son frère. C'est un beau mot pour conclure Sébastien, je te remercie encore, euh, je vous invite chers amis à partager cette vidéo, à l'aimer, à mettre un petit pouce euh, sous l'émission, euh, à la commenter également, euh, mais aussi euh, à soutenir notre travail en faisant un don, ces émissions elles sont réalisées grâce à nos donateurs. Et j'espère qu'ils euh, seront encore plus nombreux. Nous avons beaucoup de projets euh, à l'Académie Christiana à, à l'avenir et j'espère que nous pourrons vous en, en entretenir euh, euh, plus en détail euh, prochainement. N'oubliez pas également euh, l'université d'été qui se tiendra en Normandie euh, du 16 au 22 août. Il reste très peu de place, donc ne tardez surtout pas à vous inscrire et n'hésitez pas à regarder les autres vidéos, découvrir notre site internet. Voilà, Je vous remercie et j'espère à bientôt. Au revoir.